Bonsoir, bonsoir, bonsoir, à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Notre pays, beau pays, la Guinée, est en panne par la faute des poutistes, par la faute des narcos, par la faute des incompétents. Aujourd'hui, vous avez vu le procès du 28 septembre. Les magistrats, ils sont rentrés. Après, ils ont suspendu. Et vous avez vu la réaction de Charles Wright sur les réseaux sociaux pour vous dire combien de fois rien ne va. Il n'y a pas d'argent. Vous avez vu, tout d'un coup, il a contacté euh, le révélateur 224 pour dire que suspension des audiences par les avocats L'État ne doit à personne dans ce procès. <rire> ça fait quelque temps les magistrats ne sont pas payés. Et ça, c'est la vérité. Je vous ai parlé de quelques médecins. Actuellement, ils sont fauchés. Il n'y a pas d'argent. Ils sont en train de chercher de l'aide partout. C'est pourquoi je vous dis c'est des incompétents, des tonneaux vides. Charles Rex... Arrête de mentir. Arrête de mentir Charles Wright. Vous ne pouvez pas. Au Actuellement, vous avez tout dépassé. Cobre CNR de Cobre Sinon, depuis longtemps, vous aurez recruté les gens. Au Vous êtes des incapables. C'est ça la vérité. C'est ce que vous voulez cacher. Nous, nous sommes dans les secrets. Je vous ai dit. Il sort. Est-ce que tu avais besoin de sortir pour dire, oh non, l'État ne doit à personne. L'État doit à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les retraités aujourd'hui, les retraités, ils ne sont pas payés. Combien de retraités 14 000. Donc arrête, arrêtez de mentir devant les gens pour dire que non, l'État ne doit à personne. C'est tellement enfantin de ta part, Charles. C'est enfantin, Charouet. Des fois, il a mané Idundou. Bon, attendez, je vais liker, partager. Vous avez vu Kankan hier nuit, pareil, nous on vous avait dit que la vérité allait triompher. Quand tu viens enlever quelqu'un, quand tu viens rabaisser quelqu'un, il faut prouver que toi, tu es mieux que la personne. Et surtout que la personne, toi, si tu as été commandant des forces spéciales, c'est grâce à la personne. Si tu as été connu, c'est grâce à la personne. Il t'a lavé, il t'a nettoyé, il t'a soigné. Là, il m'a dit, donc, il faut fausse tu les pour dépasser le président Fakonde. Qu'à l'état soit petit. Simandou, il te fausse les quais quand tu me le Fakonde là. Tous tes projets là, c'est petit. Pour ce que le Fama a fait. Donc, euh, vous avez vu les jeunes de Cancan. Les gens ont parlé, ont parlé, ont parlé, ont parlé. Les jeunes de Bordeaux sont sortis hier nuit. Chalou toi qui aimes défendre les gens là. Quand quand les gens sont sortis hier, pas de courant. Le central, vous ne pouvez même pas alimenter, vous n'avez même pas d'argent. Tout problème aujourd'hui, c'est l'argent. Vous n'avez pas. Donc, euh, dites la vérité à la population. Eh Ou Noma, Wallah Il n'y a pas d'argent, noma. La douane Amouna. Mais qu'est-ce qu'impôt fume? Mais a dit. Les opérateurs économiques sont en train de quitter la Guinée. Ça, c'est une réalité. Les militaires sont assis, les retraités, Kobri Mouna, au moment Donc, affaire de barrage de Kankala. Allez-y, vous allez les promettre. Ils demandent quoi? Les groupes que le président Fakonde a donné. Que ça, ils sont d'accord. Ça à dire eux, ils préfèrent même cela. Vous avez compris que déjà, c'était le président Fakonde, le démocrate. On l'insulte, on dit tout, et il est incapable. Tout, c'était le président Fakonde. Quand, quand vous vous êtes levé, crié, président Fakonde, des moutons, un central en cours, les bandits aujourd'hui ne peuvent pas terminer, ils n'ont pas d'argent. C'est ça la vérité. Ils ont fini de délapider tous nos biens. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire À part vos mensonges, à part vos mensonges, mentir, mentir, mentir, mentir, mentir. Nous, on ne parle pas pour parler. Voici encore une vidéo. Voici des vidéos même. De la marche. Je vais vous montrer un peu. Vous avez vu? Cancan aujourd'hui. Vous avez vu? Vous avez vu? C'était aujourd'hui à Cancan. Donc, on ne vient pas parler pour dire c'est faux. c'est pas faux. Vous avez vu? Les jeunes sont sortis aujourd'hui. Les jeunes de Bordeaux. hein. Les jeunes de Bordeaux sont sortis. Bon. Euh... Nous partons en Tunisie. Je vais vous montrer encore. Et chaque fois, quand le général, je vous parle, nous, nous sommes la voix des 100 voix. On veut que ce pays-là aille de l'avant. Quand je vous ai dit ici, la démagogie du CNRD, leur avion Poisson, 49 places, qu'aux quatre voyages, même pas 200 personnes. Pendant ce temps, le Mali, ils font deux voyages, ils ont 700, 800 personnes. Le La Côte d'Ivoire, le Burkina, 600, 700 personnes. Mais regardez comment nos compatriotes vivent aujourd'hui en Tunisie. C'est incroyable, c'est déplorable. Vous-même voyez en image. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, je l'ai partagée. J'ai reçu cela des jeunes, Partagez au maximum. Vous voyez comment nos compatriotes, depuis que Mourisanda a été là-bas, ils, ils demandent à rentrer volontairement. Ils sont nombreux. Ils parlent de 400 à 500 personnes. Ils n'ont même pas où aller, ils ont été chassés. Ils dorment devant l'ambassade. Regardez les images. Vous allez voir, ce n'est pas que ça seulement. Beaucoup, regardez. Ils sont couchés. Regardez. Attendez. Hein. Regardez. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Regardez. Nos compatriotes. Couchés devant l'ambassade. Regardez-les. Vous voyez comment les jeunes sont couchés devant la clôture de l'ambassade. C'est déplorable. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, on a reçu beaucoup d'appels venant des jeunes de la Tunisie. Aujourd'hui, ils sont nombreux, Voilà. Donc, ces jeunes demandent aujourd'hui. Ces jeunes demandent à rentrer au pays. Donc, le CNRD, pourquoi vous ne pouvez pas aller, comme vous avez montré au peuple de Guinée vous vous êtes solidaire, voilà, vous êtes humanisme. Mais regardez aujourd'hui l'état dans lequel se, se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire nos compatriotes en Tunisie. Pourtant, vous avez fait le semblant ici. Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion Poisson pour aller. 49 places, vous n'avez pas besoin. Le prix du kérosène, les taxes que vous devez payer dans les aéroports là-bas en Tunisie, si vous avez vraiment dépêché une équipe, pour aller recenser les Guinéens qui veulent rentrer, affréter un Boeing de 300, 400 places, on ne serait pas là aujourd'hui. Tous ces Guinéens là pouvaient rentrer, un voyage ou deux voyages, c'était fini. Mais vous avez voulu faire la publicité, vous avez voulu faire de la démagogie, vous avez voulu faire du populisme, voici aujourd'hui. Et quand je vous ai dit la vérité là-dessus, c'était les proches des membres du CNRD qui étaient hospitalisés en Tunisie, qui ont d'abord pris en charge Maurice Sanda, a été d'abord donné 100 dollars, 100 dollars à quelques jeunes. 100 dollars, je ne vais pas dire que ce n'est pas bon. C'est-à-dire ça peut te faire manger pendant un, un pays comme la Tunisie pour quelques jours. Donc, si vous ne prenez pas vos responsabilités pour rapatrier ces jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas où aller. L'ambassade, c'est le seul endroit qui les appartient. C'est comme le territoire guinéen. Aujourd'hui, ils dorment devant l'ambassade. Au lieu de les faire venir, vous ne voulez pas le faire comme les autres l'ont fait. La Côte d'Ivoire a rapatrié beaucoup de personnes. Donc, euh, arrêtez un peu. Arrêtez la démagogie. Arrêtez la démagogie. Donc, euh, arrêtez la démagogie. Nous, nous sommes fatigués de vos... C'est-à-dire vos démagogies à un moment donné. Arrêtez la démagogie. Voilà. Et je vais maintenant parler de Ali Touré. Vous savez, j'ai toujours dit à Mombo, et là c'est tant que les bandits sont là-bas, Mombo, il ne faut même pas essayer de partir. Parce que quand ils rentres seulement, c'est l'humiliation comme ils ont fait pour les autres. Ici, il parle des procès, il parle de... Voilà, des docteurs Kassori, de, de Damaro. Voici Ali Touré qui parle ici. Et il parle de l'affaire Air Guinée, elle a et il parle de Kouyaté. Voici Kouyaté. Ça dire, vous pensez que les Guinéens sont bêtes. Qu'est-ce Qu que Kouyaté fout derrière Dumbuya Si vous avez des dossiers contre Kouyaté, pourquoi vous ne le mettez pas en prison comme vous avez fait pour les autres Autant bête d'un à Ceux qui ont créé, qui ont fait tout ça, le coup d'État, qui ont financé, qui ont soutenu, c'est le Kouyaté. Comment se fait que Kouyaté est sur cette liste et Kouyaté, lui, il est libre. Dumbuya a été voir le Kuntigi pour l'anniversaire de feu général. Lansana Conté, a son âme. Kouyaté était dans la délégation. Donc, les autres ne sont pas des Guinéens. Et la Sérudale n'est pas Guinéen. Docteur Kassouri n'est pas Guinéen. Damaro n'est pas Guinéen. Monsieur Oye Gilavogui n'est pas Guinéen. Docteur Diane n'est pas Guinéen. Monsieur Ibrahim Krouma n'est pas Guinéen. C'est-à-dire Kouyaté, parce que lui, il est avec vous. Il vous supporte. Lui, il est libre. Pourtant, il est sur votre liste. Autant bien les Guinéens sont bêtes, Orana injustice. Vous pensez que les Guinéens ne voient pas Vous avez arrêté, docteur Kassouri. Il n'y avait même pas de charge. Vous... Ali Touré, tu es sorti devant le peuple de Guinée ici. Il voulait faire la... Il t'a voulu faire la... Ali Touré. Il voulait... Il voulait faire la... Tu as menti devant tout le monde ici. Il voulait faire la... Que docteur Kassouri a détourné 46 millions. C'était le plan de riposte. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Tu t'es jamais excusé devant le public guinéen. Il t'a voulu fallait à Litouré. Il m'a Tu as dit que, Do que Dr Kassori a une banque ici aux États-Unis. À Litouré. Il n'a voulu faire Birimbe que Dr Kassori a une banque ici aux États-Unis. Mais tu n'as jamais prouvé cela. Tu n'as jamais montré cela pour dire que vraiment il avait une banque ici. Tu dis que Dr Kassori. À Parcoto en Guinée. Tu n'as jamais prouvé cela. Tu dis qu'il est actionnaire à Sheraton. Tu n'as jamais prouvé cela. Maintenant, tu abandonnes ses charges. Tu parles de Mamrie. Le budget qu'il avait à la primature dépasse dix fois Mamie. Mais au Taumouya Guima La Guinée Birin aura un règlement de compte. Sinon, un criminel, Mamadi Doumbouya, rien. Un traître comme Mamadi Doumbouya, un hors-la-loi comme Mamadi Doumbouya, n'a pas le pouvoir non, de, de Il n'est pas le lieu du peuple. Un criminel, un bandit comme Mamadi Doumbouya, ma. n'a pas déquitté. Comment Miguel non non Tangan Fala, Mujatina, eh, eh, Miguel Dera, à Tangan Akiti, Saria Naki, Miguel Faret, Miguel Faret, Miguel Faret, Miguel na Miguel Faret, Miguel Faret, Miguel Faret, Amengera yerabi, a gade fara, a legne kadie fara. N'attendra falla, a de kiti. Saria mundou naki. Bandira fala m'y fara rafala, a mouyati kiti. Naraba madi. dit. tambe dugulana nan amirera. nan naki. Ali Vous des démagogues, vous pensez que les Guinéens sont là, que vous vous êtes propres? On vous a dit de présenter vos biens au maraba, Présentez tout simplement vos biens au mouti Arabade. Présentez-vous bien au Marabat. Qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens? Autant vous les fallait. Je l'ai dit, sinon, Kaofata, Kaofata, si vous saviez vraiment juger, mettez, arrêtez Kouyaté d'abord. Comme vous avez arrêté les autres avant de chercher des dossiers, arrêtez Kouyaté, envoyez-le à la maison centrale aussi. Ouson Kaba. C'est-à-dire, tous ceux qui vous supportent aujourd'hui, ils sont libres. Voilà, c'est rentré, c'est sorti, comme beaucoup sont sortis. Vos amis sont sortis. Dans règlement de compte à la C'est pourquoi aujourd'hui vous souffrez aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez du mal aujourd'hui à gérer ce pays. Ça pleure partout. Ça pleure partout. Les militaires sont fatigués. Les militaires sont fatigués. La Guinée sortit. Et Barra Toronto, pas d'activité, rien du tout. Vous pensez que. On va rester là, on va vous regarder dans ou les Falea. Vous ne pouvez rien faire pour ce pays. Vous ne pouvez absolument rien apporter à la Guinée. Rien. À l'ONU Moïra, à relation à Cobri Moïra. Tout ce que vous avez trouvé, vous avez délapidé. Des faux projets, rénovation. Vous vous rappelez quand je vous parlais de ça Je vous ai toujours dit, le CNRD, et l'ambele reine. J'ai bandit et Inch'Allah, vous allez dégager. La Guinée sourit. Mouta Naram Fala O Réveillez-vous. Après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Mamadi Dumbuya, ou préparé. Tu as acheté des armes, non Tu as fait venir là-bas. Au palais là-bas. Namou Mouta Magaroum, Mamadi. Nafinkare, Amou magaroma. C'est toi qui dois partir. Et tu as dit tout sur le président Fakonde. Troisième mandat. Nous, on n'a rien dit. Tu dis gabégie financière, on n'a rien dit. 34 000 milliards de déficit actuellement. 34 000 milliards. Vous allez expliquer aux Guinéens. Aux dépenses, on pas, déficit. On parle encore que euh, la liberté d'expression. La liberté d'expression. L'année passée, les Girassi, au début du mois de 2022, ils étaient là. Et Depuis l'arrivée de Mamadi, ça c'était au début 2022. Pourtant, le coup d'État c'était euh, septembre. 2021, et le pouvoir du président Fakonde avait déjà fait neuf mois. Ils ont voulu donner ces crédits là à Mamadi Doumbouya. Mais actuel, actuellement, le rapport des Nations Unies, le rapport des États-Unis, Obarato, vous parlez de démocratie. Kono, il n'y avait pas de démocratie. Les États-Unis eux-mêmes disent que non, la démocratie elle est morte depuis le 5 septembre. Vous n'allez rien faire de mieux que le président Fakonde. Parce que Bandina Naura, Narco Nanaura, au coup de Tarabarne, au sauver, au Maraba, Fefema. Juste un instinct de survie. On Regardez l'administration. C'est-à-dire, à pagaï. depuis, la... depuis la... que la Guinée est devenue une nation, On... nous n'avons jamais vu de tel pagaï. Le désordre total. Regardez les narcos, des Ahmed Dura comme ça. Des petites personnes comme les Amara, que ceux-ci vont diriger. Ce pays qui regorge de talents, de technocrates, mais des vauriens comme ça, aujourd'hui on les met au devant. La Guinée-Sigama Mindé. Des prises de décision bidon. Tchalouret, Anna Kene. Il enlève les procureurs. Pouvoir, Nagana Kene. Le pouvoir du plus fort. Justice son Féison. Nagano Mamadi Doumbouya Kene. Anana Nabama. On a tout mais, parce que, je n'ai pas vu, quelqu'un de, de, menteur que toi, toi, qui as volé de l'argent, me dit, 300 000 à Tongo, à Siga. 300 000. 300 000. C'est la voix d'Alian. Hein. Allô? Je cabinet, bonjour. C'est la voix d'Alian, hein. écoutez. Partagez, okay. likez, likez. Il, Il l Non, non, non l ça, l quoi, l la appeler. Voilà. Comment est à Ça, c'était l'avant-goût un peu. Pour vous dire que Jibandi. Voilà. Écoutez maintenant. Donc, euh, Abraham, euh, ab c'est Espagne. Mais est-ce que l'évidence est Écoutez est hein. Non, il y a la fille même, eh. elle a son nom sur le papier. Non, Anita, Anita. Ce que je te demande, si tu veux vraiment le combattre, il faut donner des informations claires à Damaro. Il a une base crédible. Les gens l'écoutent aujourd'hui parce que ce qu'il dit, ce qu'il dit, après les gens voient que c'est la vérité. Moi, c'est un gars que je n'ai pas trop approché. Mais il est très bien suivi, très très bien suivi, et les gens portent confiance par rapport à ce qu'il dit. Si tu veux rentrer dans oui. un combat, ne faut pas rentrer dans un combat à demi Donne-lui suffisamment, n'est-ce pas, des informations pour que lorsqu'il parle, qu'il soit rassuré lui-même par rapport à ce qu'il dit. Mon frère, ce n'est pas pour lui. Ça, c'est Ali Touré, hein. Celui qui parle aujourd'hui, ce petit procureur, tellement qu'ils ont anarqué les anciens dignitaires, il prend 300 000 dollars pour donner à une fille. C'est à cause de la fille, je limite d'abord les preuves contre Ali. Des malhonnêtes comme ça vont venir s'asseoir et parler des autres. Toi qui acheté en un temps record maison en Espagne, la fille elle-même, elle a signé comme témoin. Tu la donnes l'argent, c'est elle qui faisait partie de ton argent. 300, tu l'as donné 340. 40 000, elle a, per elle a terminé sa maison. J'ai la, la vidéo ici. Maintenant, parce que toi, tu as envoyé ta femme en France, tu t'occupes des petites filles, tu es couché avec la fille. Un ministre appelle la fille, tu es où Tu es jaloux, tu dis à la fille le matin. L'argent que je t'ai confié, donne-moi. Je ne savais pas que tu avais quelqu'un d'autre. Moi, je vous ai dit... C'est le général. C'est pourquoi vous avez peur de moi. Moi, je tape où ça fait mal. Je tape où ça fait mal, CNRD. Moi, je ne tourne pas à côté. Toi, Ali Touré, tu vas parler aujourd'hui des gens. Pourquoi tu n'arrêtes pas à couillater Hein Toi, tu vas venir, vous êtes là à humilier les gens. Toi-même, tu es voleur, Ali Touré. Toi, tu prends l'argent, tu donnes à une fille 300 000. Tu as enlevé où 300 000 dollars. Tu as enlevé l'argent là où Toi, tu fais quel business Ton salaire, c'est combien Et il menace la fille. Il, comme la fille ne le répondait pas, il menace la fille. Si tu ne donnes pas l'argent, tu ne sors pas. Et il va loin. Il envoie la photo de la fille à l'aéroport. Il envoie la photo de la fille à l'aéroport. Il dit au directeur, si elle arrive là-bas de l'arrêter, la fille... Elle avait déjà compris qu'elle est menacée. Elle a dit à l'autre ministre qu'il a appelé la nuit de vérifier pour elle. Et le ministre vérifie avec le directeur de l'aéroport. Effectivement, la photo de la fille était là-bas. Et le ministre a confirmé à la fille. Il y a même les documents, tout ça, on m'a envoyé. Le directeur a envoyé ça au ministre. Donc le ministre a envoyé à la fille. La fille m'a envoyé. J'ai dit qu'est-ce que tu fais il faut, cherche, il faut chercher à sortir hors du pays par la voie terrestre, et c'est ce que j'ai fait. Même moi, j'ai envoyé l'argent à la fille pour pouvoir sortir, aller prendre l'avion. La fille a pris l'avion, elle est sortie, elle est partie en Europe. Quand Ali a su que la fille est déjà partie, la fille a fait semblant qu'elle est toujours en Europe. Elle s'est retournée parce qu'elle avait créé un compte à Devise, en Guinée. Elle s'est retournée, elle a sorti l'argent, tout, dans le compte. 300 000 dollars, elle a fait sortir tout. Elle s'est retournée maintenant. Donc, qu'est-ce qu que toi tu vas nous dire, Ali Touré Autant Mounieti. On a mérité arnaqué fait. Où il était fini, Firega. C'est pourquoi j'ai joué un peu. Moi, je vous ai dit, CNRD, je ne suis pas contre vous. Parce que, c'est-à-dire, il mérite un Yara Moi, ça avec des preuves. Nanarao n'a cessez rendre compte. Cessez. Parce que nous, guiré, ma non Vous faites le semblant, vous trompez le peuple. Comment se fait autant marafa Ça fait combien de temps maintenant vous êtes là Vous avez cassé les maisons, vous avez construit Vous avez cassé de Conakry à Yomou, vous avez construit Vous êtes venu casser les ateliers des de tailleurs Bientôt, la fête de, de Ramadan. Il y, a des, il y a des... Comment je vais dire ça même Couturiers aujourd'hui, ils n'ont même pas de salon. À cause de vous, Nyangboya. Nyangboya, faites souffrir des familles pour rien du tout. Vous pensez que c'est ce gouvernement-là, c'est vous qui, qui pouvez faire le, le bonheur de la Guinée Il n'y a plus rien dans les caisses, c'est ça la vérité. S'il y avait l'argent aujourd'hui, là, les enseignants contractuels, les travailleurs de ce guipa, les, les médecins, les contractuels dans tous les départements aujourd'hui en Guinée, les gens, ça fait 7 mois, 6 mois, ils ne sont pas payés. Même les fonctionnaires, ils doivent attendre jusqu'à le 10 billetage mais au temps du président Alpha Condé, du 23-24-25, c'était déjà payé. au il m'a dit, il dit, il m'a dit, il m'a dit, il dit, m'a dit, amu m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, m'a dit, il m'a dit, pas dit, dit, il m'a dit, dit, dit, Mamadi Barakana. Mamadi Mounoma Tide, une heure. Dites à Mamadi, il va s'arrêter une heure. je ne fais plus de vidéos. Tellement que Mamadi Fate Barakana. Souci. dit il y a tellement de soucis qu'il prend ça. Aujourd'hui, à Mounoma, il ne peut pas s'arrêter, se tenir bien. Vous avez vu à la mosquée. Vous avez vu à la mosquée. Même se tenir bien, c'est tout un problème. Je vous ai dit, vous allez tous mal finir un à un. Et j'ai dit... Si Mamadi, c'est lui vraiment, la vérité est de son côté que Allah l'élève. Mais s'il a fait le mal au président Alpha Condé qui était sur la bonne foi pour le bien du pays, qu'Allah encore élève le président Alpha Condé. Moi c'est ce que j'ai dit. Ce qui est bon pour le pays, qu'Allah fasse cela. Maman dit Hey te fait. Vous allez vous allez faire le semblant. Tu peux tu peux ternir l'image de quelqu'un, mais quand Dieu Allah wa taala même le prophète, salalahu euh, alayhi wa sallam, lui, il a, été, il a été calomnié, diffamé. Mais ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Où le prophète, Père salu sur lui, a été diffamé. Qui d'autre C'est nous autres. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de voir. al vous ne pouvez pas faire en sorte. Ceux qui ont voté pour le président Alpha ceux qui l'ont aimé, Al-Tc, vous n'aimez pas la vérité, c'est ça. Il n'y a pas de justice. C'est la loi du plus fort. Mais ça ne marchera pas dans ce pays-là. Après, après, le, après le mois de Ramadan, vous allez sentir. Vous allez sentir. Parce que le pire arrive. Hein. Ça, j'ai dit au Guinée, hein. la souffrance qui est là actuellement, c'est petit. Demandez les gens aujourd'hui. L'argent qu'on a créé, on ne voit pas. Ceux qui ont savent c'est qui Le mois saint. Je vous ai dit, l'année passée, L'année passée, rappelez vous, au début, on les a vus faire des cadeaux, voilà, dans, dans de tels. Je vous ai dit démagogie, démagogie, c'est juste une fois, démagogue, une fois Nara, semblant. Mais Anna Nere Fate, n'est-ce pas, Féfaïra Badi et Tamuma Sarama? Femme ira Fife Fife, mais Kaneira Irabamane. L'année passée, vous avez vu ici le mois de ramadan, don de Mamadi Doumbouya, don de procureur, don de tel, don de tel. Cette année, cette année vous avez vu d'où, peut-être quand je vais parler au moins on est vacciné on est piqué vous allez voir à partir de demain tout de suite là et n'a pas fait parce que il a un parastamol dans son parce que piqué piqué et n'a vous allez voir tout de suite dans ces jours à venir et tel tel département a fait des dons aux musulmans tel affaire. Sinon un arbre, on est bien niais son arrivale, mais tellement que bandinani, la démagogie nana, et n'y a parce que année passée il fallait un nèmo, mais dix années, ils s'arrachent mon doigt, mal affolé narcoé, et nous s'arrachent bama, et bama bandi nana, et tama bama, mais que fange ra de cette aire et mené ma lima, bon que c'est comme Donc je vous ai dit, hé omu homme nè, omu mon homme omu oh matina, oh ma luna, oh t'en a luna. Ceux qui peuvent diriger ce pays-là, qu'ils prennent, mais ce n'est pas vous. Vous n'avez ni le niveau. Relation Mouira. on on a braquage dans Vous êtes en train de braquer le pouvoir. Vous ne pouvez pas. Et chercher à diviser les Guinéens. Je vous ai dit, tous ceux qui ont soutenu le coup d'État, c'est-à-dire chacun prend sa part. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Namori. Aujourd'hui, regardez-le, il est misérable au Maroc. Idi Amin, aujourd'hui, il est malade. Bala, Bala, euh, Bala, aujourd'hui, attendez, je vais, quand des gens viennent avec des faux comptes, mettre des têtes de mort, c'est très facile, Facebook, on dit qu'il les bloque. Donc, Bala, aujourd'hui, regardez la santé de Bala, même mon ennemi, je le souhaite bonne santé. Moi, la seule personne que je veux, je ne veux même pas voir, c'est Mamadish. Tout le reste, là, c'est des, des chiffons. Bala, aujourd'hui, vous voyez sa santé. Amara et les autres, et Idi Amin, c'est chien et chat. Chacun ne défend que son intérêt. Je vous ai dit, Waloi, Aldibanyon a Kirin Kirin. Vous allez entendre les jours à venir. al a Kirin al Aldibanyon a Kirin Parce que comme il a donné via Kokan, Allah subhanahu wa ta'ala a été via fait. Je vous dis, les jours à venir, vous allez entendre des échos. Vous allez entendre des échos. Vous allez entendre des échos. D'Odiban, quelqu'un parmi eux là, ceux qui ont fait le coup de là, vous allez entendre qu'un est parti. <rire> c'est comme ça. Djamfa, c'est comme ça. Ils n'ont même pas confiance, parce qu'ils sont tous des traîtres. Donc, ils ne se font pas confiance entre eux. Il n'y a pas de confiance entre eux. C'est le reste de l'armée qui souffre. Les traîtres, ils vont s'éliminer entre eux là-bas. Ils vont s'éliminer entre eux. Parce que, ah, quand toi tu sais, vous avez organisé le coup, ceux dont vous avez trompé, les officiers malinqués dont j'ai dit, qu'ils ont menti à des officiers que le président Alpha Condé était condamné, que le président Alpha Condé ne ferait pas trois mois. Lors de son voyage en Turquie, ils ont dit que le président Alpha Condé est condamné. Donc, s'ils ne s'organisent pas, à prendre le pouvoir, c'est fini. Voici comment des commandants d'unité, beaucoup de personnes, ils ont endormi les gens. Ils ont menti, c'est-à-dire le mensonge pour faire tomber ces commandants-là. Aujourd'hui, tous ces commandants, ces colonels, ils sont dans le regret aujourd'hui. S'ils savaient, ils n'allaient pas soutenir au départ ce coup d'État. Donc, c'est resté seulement que les traites. Mais ces traites, je vous ai dit, à part Mamadi, tous les autres là, ils ont soif. Ils ont soif d'être à la tête. Donc, il n'y a pas de confiance. Sachez une chose, c'est-à-dire quand il y a le pouvoir, tout le monde veut être du côté du peuple. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, allons-y seulement. Aujourd'hui, ils ont la force de maintenir, de contrôler la situation, mais c'est chaud sur eux. Parce que l'armée aujourd'hui, le bandit a promis 100%. Et pourtant, le président Fakonde, lui, il avait promis 25%. C'est les 25% là qu'ils ont payé. Maintenant, les 75% que Mamadi a promis, il ne peut pas payer. Même un militaire, quand il veut le revendiquer, un petit groupe, paf, on les arrête. Vous voulez faire un coup d'État. Mais au fond des militaires, ils sont assis, ils ont mal. Le bandit les a trompés, il les a promis. Je vais vous donner 100%. Où sont les 75%, on m'a dit. Même le ravitaillement de riz. Si le riz était à 250 000, tu payais 200 et quelques mille aux militaires. Le prix du riz augmente 300 et quelques mille. Chaque jour, ça augmente. Est-ce que cette différence, tu payes aux militaires Ce n'était pas mieux de donner le sac de riz. Si le militaire veut, il va vendre le sac de riz à 100 000. Mais je vous ai dit, c'est toujours du populisme, de la démagogie. Les militaires aujourd'hui, ils en ont marre. Je vous dis, les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas les armes. Ou alors, moi m'a la ça, c'est question d'armes. Et Mamadi m'a il a retiré les armes aujourd'hui à tous les militaires. Si la Guinée a agressé aujourd'hui, c'est fini pour notre pays. C'est seulement la présidence, sa sécurité. Sa priorité, c'est sa sécurité. Ce n'est pas la sécurité de la Guinée. C'est pourquoi, pourquoi il veut installer des bases militaires françaises sur le sol guinéen. C'est-à-dire, il désarme l'armée. Ce qu'il importe, c'est sa sécurité. En cas d'attaque terroriste, c'est-à-dire il ne va pas armer l'armée guinéenne parce qu'il sait que ça va se retourner contre lui. Donc, il préfère que la Guinée soit endettée en soutenant l'armée française sur notre sol, parce que l'armée française, elle ne vient pas faire cadeau. Nous devons les payer en contrepartie. Il préfère cela. Qu'on dépense des milliards pour l'armée française, au lieu d'équiper notre armée, au lieu d'armer, c'est-à-dire eh, eh, eh, l'armée guinéenne, non. De donner les armes à l'armée guinéenne, non. Il préfère que des Français viennent. Lui, Assurer sa sécurité. Assurer la sécurité territoriale. Et il est tranquille. L'armée guinéenne est désarmée. La population sorte. Il donne l'argent aux militaires, aux gendarmes, pour réprimer la manifestation. Lui, il est tranquille. Personne ne peut l'enlever. C'est ça, sa stratégie. Mais je vous ai dit, soyons déterminés. Seule la force fera partie de ce bandit, de ce narco, Mamadi Doumbouya. Mais si vous pensez que c'est le dialogue, que ce, nar ce narco va partir. Déjà, on a fait une année et demie on a vu une année et demie. Ça suffit largement pour comprendre les intentions de ces bandits, de ces narcos. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Le bandit aujourd'hui, regardez tout le mal qu'il a fait. Les leaders politiques, le Elaseloudalé, sans parler même du RPG, les gens humiliés, des procès de gauche à droite, bidon. Donc c'est pour vous dire que lui-même, il a peur. Où sont les victimes du 5 septembre Il y a eu combien de morts Il sait qu'il aura aussi son procès. Donc, il fait tout, soit si ce n'est pas lui, pour imposer quelqu'un. Mais le choix de la majorité, c'est ce qu'ils veulent bafouer. Ils ne veulent pas la paix dans ce pays, parce que nous n'allons pas accepter un choix imposé aux Guinéens. Non, il ne peuvent pas nous imposer ce choix-là. C'est au peuple de Guinée de choisir son président, mais pas à un groupe de bandits, de rebelles, à nous imposer ce choix-là. Donc, Mamadi, arrêtez de vous fatiguer. Le CNRD, amour la fait transition manda mara donc euh, merci à tout le monde le combat continue comme je vous l'ai dit la, les caisses sont vides comme y a rien emu nomato emu nomatina kamudo au rabama mokado au raba alaga mumali alaga mogabor mali borki les ennemis de ce pays là à la c'est-à-dire alanyangue faga alagui faga yati nafisa parce que Kalame mi faga ifa manana toujours alagui faga ennemi. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas. C'est de la démagogie. Tous ceux qui sont contre l'intérêt de ce pays, tous ceux qui sont contre le choix de la majorité, que Allah les éloigne ou même les, les, les élimine complètement. Parce que nous ne voulons pas ces personnes-là.